Quelle histoire ça sorti ce je je bien hein? C'est quoi oh. C'est quoi Ça fait mal. Tu te sens mal Ah, arrête ça Ah, non, mal. Et, tu as même eu quoi je suis allé jouer au football tout à avec les petits du quartier. Quoi, même que tu as même eu l'accident. Allez le piège. Oh, yeah, uh, oh. Allez le piège. Tu joues avec les enfants. Tu as 12 ans. Tu as mis de la honte au quartier. Bé, reviens même à ce nom, s'il te plaît. Bé. Tu ne veux même pas te responsabiliser. Waouh, chou. S'il te plaît, non, waouh. Regarde dans quelle situation tu m'as Pardon, laisse-moi. C'est quoi Je suis même d'abord fâchée là. Ça fait trois jours, il n'y a même pas le courant. Il n'y a pas le courant, ça fait trois jours. Je t'ai dit qu'on déménage, on ne peut pas rester en ville. On quitte le village ici. Si tu refuses. Et si il n'y a pas le courant, le problème c'est lequel Je vais regarder me mes séries. Je passe tout le temps à la maison, je fais quoi ici Je fais quoi Donc si je ne peux pas aussi visionner, si je ne peux pas visionner, je fais donc quoi ici dans la maison aussi Je fais quoi d'autre j'ai jamais épousé quel genre de femme, non, Seigneur. Ça, ça c'est même quel machin, ce nom. Hey. C'est même pour ça que tu mélanges tout le à cause des séries. Attends. bébé, c'est quoi mon b... ouais Attends, non c'est quoi C'est la guerre. Attends, je sais pas si. Ouais, où... où... De quoi attends, En tout cas, va vite regarder. <rire> mon bébé. C'est venu. Waouh, waouh, waouh. Trois jours, nice. ah. Ça, je, je ne comprends pas le village, je t'ai dit qu'on déménage. Trois jours, je n'ai pas regardé mes séries. Oh. Mais, mais B, qu'est-ce que tu fais? Je sens que je, je cherché mes séries. Oh. Tes séries, à 16 heures, je dois regarder la CIA TV. Il y a mon match de ligue professionnelle là. Oui, je dois regarder ça. Parce que le coton sport de Garoua joue contre les anciens ah, bons. Arrête ça! Arrête ça! Quoi? Le football vient faire quoi ici? Sans qu'il n'y rapport avec mes séries. Et les séries viennent faire quoi là? J'ai dit, toi, depuis que tu es dans ce pays là, tu as compris que le football paye ici Le football paye à ce pays. Et, et toi, fais comment? Laisse-moi être au. On ton neveu qui est au quartier là-bas. Pas là, ton neveu. Il a dit ce qu'il veut. Ne... Je, je veux aller à l'école, machin, machin. On a payé les dossiers. Et dit qu'il veut jouer au football. Il est où maintenant Il est où Mais il s'entraîne. Il s'entraîne. Il s'entraîne où Où À côté au sport En tout cas, on ne regarde pas les séries dans cette maison. Euh... Oui. Et c'est ce qui va se passer. J'ai eh, tu connais ce qui se passe là-bas Tu regardes, madame, monsieur. Merde! Si connais la fille qu'on appelle Passila, dans madame et monsieur. <rire> la fille l'embarga. La fille l'a souffre dans son foyer. Parfois quand je regarde souvent le type j'ai envie de sortir son mari de là, mettre au sol, taper. C'est quand tu le vois, tu sens que c'est un bassin. Bah, se sens que ce sont les bassins qui traitent les femmes comme ça. Je t'ai dit, le gars n'était rien quand ils se sont connus. Un simple professeur de l'université, aujourd'hui, il est recteur. Qu'est-ce qu'il fait il veut prendre une autre femme. Ferme-moi ta bouche, la vie! Donc, parce que depuis là, je t'écoute, tu penses que je suis avec toi. Hein? Les séries ont déjà fait quoi dans cette maison? Tu vois. Tu vois, alors, tu n'es pas différent du mari de passé. Tu n'es pas. Quand je dis que tu es limité, barbare, tu... c'est le village. Parce que si tu marchais, si tu voyages même, tu es limité. Il faut visionner, il faut lire. Pour comprendre, tu ne connais rien de la vie. Voilà même l'école, tu n'as même pas fait. Rien. Tu ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je me trouve même où ici. On dit que l'amour a la vie. Chaque jour ici, je dors affamée. Pourtant, il y a la nourriture dans le congélateur. Mais tu n'arrives pas à préparer. Quand je, quand je te parle, tu me regardes. Tu as fait quoi, là? Ma fille Kengra, notre fille, s'est brûlée récemment parce que tu regardais l'allais laisser tu plus ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans plus ta tête. Jamais ne me touche plus. Tu as failli brûler la maison le jour. Je ne touche plus. Je vais me gâter. Parce que tu as confondu. Oh, jamais. je peux te taper mal là maintenant. D'ailleurs, je m'avais éteint la télé là. Toi. Venez, quitte devant moi. Je ne quitte pas. Quitte devant je moi. Je ne quitte pas. Quitte là-bas parce je que ne je peux te taper. Moi... Euh... Si je te mets. C'est pas parce que quand tu es venu me récupérer chez mon père, j'étais calmée. C'est pas parce que j'étais calme. La petite fille que tu connaissais là, c'est fini. C'est fini. Tu m'apportes, je te montre. Tu connais mon père, non Tu connais mes deux grands frères. Essaye. Comment la fille s'est même laide. Essaye. Tu me fais même pitié. Si je mets ma main sur toi, je peux t'écraser. Elle <rire> a même le comportement de Mamadi. Regarde-moi ça. Hey, tu connais Mamadi. sur les séries si tu connaissais la mère qu'on appelle mamadie ah. la femme là est méchante je n'ai plus jamais vu ça elle est internationale la femme là tu as regardé ce film tu as regardé où elle a tourné quand elle était en train de, de, de, de elle a tué son fils là quand tu es la femme là je suis sûre qu'elle a même eu le prix pour le film la femme là, jusque même dans la vraie vie, elle est comme ça. Elle est méchante. Quand je regarde, si je croise la femme là en jouant en route, elle va me connaître. Parce que là, le genre qu'elle a tué son enfant, ça m'a tellement touchée. Hey, tu connais, tu as un foyer polygamique. donc, du Cameroun. La femme là, est allée faire le remède. Attends, je te raconte. Ah, ah, ah ne m'étouffe pas, hein. Eh. Elle a fait le remède pour pouvoir tuer sa belle-fille. Le fils, la femme, le, le fils a son mari. Je te jure, B. Le jour-là, elle calculait la fille. Mais tu sais qui elle, elle a trouvé un. Tu sais qui est ancré dans la maison, là hein? Sa fille. Tu sais quoi Elle est devenue stérile. Elle est devenue stérile, même à la mariage, elle ne peut pas partir à mariage. Tu, tu sais quoi, Vanel, euh, bébé, bébé, tu sais... Regarde ta télé. Je peux se en madame, madame, déjà, ma, oh, oh, oh madame, chaud. madame, <rire> madame, regarde ta télé. Regarde ta télé. Hey. Non, tu me gagnes. Merde. Parce que le temps que tu passes là à me raconter des trucs là, si tu pouvais même aller préparer comme ça, c'est comme ne sommes plus là. Ah, se préparer, regarde. dis donc. Tu peux même aussi aller préparer non? Regarde. Parce que quand ça chauffe comme ça la semaine sinon on ne dit même pas avec. Bonsoir. Ton mari est là. Tu sais, je me ton Je suis venu vous avertir à propos des choses que vous faites ici au quartier. Vous et vos chamaillements et vos querelles sans fin là. Et c'est toujours le vendredi soir quand je vais déjà m'amouracher avec ma copine que vous commencez votre sorcellerie là. Vous ne pouvez pas aller prendre une glace. Je dis, tu n'as pas tes problèmes. Mmh. Tu n'as pas ta vie. Tu sors de nulle part. Regarde, il y a le mur qui nous sépare. Tu es mon voisin. Tu as ta vie, tu t'occupes de tes problèmes. Comment tu quittes de chez toi, mmh. tu viens chez moi, pour, tu viens utiliser dans le problème des couples et les problèmes de couple des autres. C'est quelle histoire ça Tu es marié. Tu es marié Tu sais pourquoi tu bavades beaucoup comme ça. Hein c'est parce que le machin qui te sert de mari là-bas, dedans, il ne te touche pas bien. C'est seulement ça qui te dérange. Et c'est ça qui peut me toucher. Tu es Regarde, tu sois avec ta vieille serviette. Elle pas, elle... Regarde, regarde. En... Même non, le truc non, que non, tu dis là ça... ne même pas Regarde, regarde. On elle. ne voit rien. Regarde comment tu es maigre. Tu ne sais même pas ce que tu manges. Ou c'est le truc que tu fumes chaque jour là, qui te rend comme ça, je ne sais pas. Je suis sûre que même 12 kilos, chinois, si on te pèse, 12 kilos là, c'est même trop pour toi. Méfiez-vous souvent. Hein? Méfiez-vous souvent. En tout cas, moi je... moi, je suis un gars qui ne bavarde pas trop. J'agis. Je suis venu te montrer la convocation. J'espère que tu sais lui. Attends, la plainte, pourquoi La plainte, pourquoi J'ai le plan mon mari. Et je suis à la gendarmerie de la plainte. Quand je partais signer l'acte là-bas, tu je étais avec moi. Je vous attends là-bas. On va s'expliquer votre sorcellerie que vous faites ici au quartier. Que les gens cherchaient les familles pour épouser ça, pas en boîte de nuit. Le gars, tu ne me connais pas. Hein? Renseigne-toi bien. Il faut dire à celui qui te sert de voisin là d'où je sors. Regarde-moi ça. Tu sors de nulle part, tu viens me, tu viens me dicter les lois chez moi. Hein? Tu m'apportes les plaintes. Regarde-moi le machin qui est en train de partir une se vieille serviette, je ne sais quoi. Où il a, il a acheté ça. Il a ses yeux du bout, imbécile. Chien, reviens encore chez moi et si je te lave la, la tête, ta parce que de la tête là. Chouane. N'importe quoi, reviens encore chez moi. Malade.